Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui m'a beaucoup éclairé sur l'estime de soi, sur la valeur que nous donnons à nous-mêmes et aux autres, indépendamment de nos actes respectifs. J'ai entendu ce texte pour la première fois il y a deux ans environ, à, dans, lors d'un stage avec l'un de mes mentors en analyse transactionnelle, Anne Kollas-Reit, à Walkirch, en Allemagne. Et bien sûr, j'espère que ce texte vous donnera envie de nous rejoindre dans mon webinaire sur les fondamentaux de l'estime de soi. Voici donc cette parabole de James A. Gray, écrivain et homme politique ghanéen, mort en 1927. Un homme parcourait une forêt à la recherche de tout oiseau intéressant qu'il pourrait trouver. Il attrapa un jeune aigle, le ramena chez lui, et le mit avec ses volailles, ses canards et les dindes, et lui donna la même nourriture qu'à ses poulets, bien que ce soit un aigle, le roi des oiseaux. Cinq ans plus tard, un naturaliste vint le voir, et après avoir traversé son jardin, lui dit « cet oiseau est un aigle ». Pas un poulet. Oui, répondit son propriétaire, mais je l'ai dressé pour qu'il soit un poulet. Ce n'est plus un aigle, c'est un poulet, même s'il mesure 15 pieds de la pointe d'une aile à l'autre. Non, dit le naturaliste, c'est encore un aigle. Il a le cœur d'un aigle et je le ferai s'élever très haut dans les cieux. Non, dit le propriétaire, c'est un poulet et il ne volera jamais. Ils furent d'accord pour le tester. Le naturaliste prit l'aigle, le tint en l'air et dit avec une grande intensité, « Aigle, tu es un aigle, tu appartiens au ciel et non à la terre, étends tes aigles et vole. L'aigle tourna dans tous les sens, puis regardant en bas, vit les poulets en train de manger leur nourriture, et il sauta en bas. Le propriétaire dit, « Je vous avais prévenu, c'est un poulet. »« Non, dit le naturaliste, c'est un aigle, il a toujours le cœur d'un aigle. Donne-lui juste une dernière chance, et je le ferai voler demain. » Le lendemain matin, il se leva tôt et emmena l'aigle hors de la ville, loin des maisons, au pied d'une haute montagne. Le soleil venait de se lever, d'or en d'or le sommet de la montagne, et chaque rocher scintillait dans la joie de ce beau matin. Il prit l'aigle et dit, « Aigle, tu es un aigle, tu appartiens au ciel et non à cette terre, allonge tes ailes et vole. » L'aigle regarda autour de lui et trembla comme si une nouvelle vie lui venait, mais il ne vola pas. Le naturaliste le fit alors regarder droit vers le soleil. Soudain, il étendit ses ailes et avec un cri d'aigle, il monta de plus en plus haut et ne revint jamais. C'était bien un aigle, même s'il avait été gardé et apprivoisé comme un poulet. James Aggrey écrivit cette parabole pour encourager les Africains à changer leur vision d'eux-mêmes. Mais je pense qu'elle peut nous être utile pour toutes les fois où ne nous accordons pas notre pleine valeur. Avoir une saine estime de soi, c'est affirmer que tous les êtres humains, moi y compris, ont de la valeur, de l'importance et de la dignité en tant que personne. C'est une affirmation qui, vive, qui vise l'essence de la personne, indépendamment de ses comportements. Et dans notre enfance, nous avons parfois appris que notre valeur était conditionnelle, qu'elle dépendait de nos réussites ou de nos échecs, de ce que nous faisions de bien ou de mal, de nos comportements positifs ou négatifs. Cette décision, utile pour notre vie à l'époque, a souvent des conséquences néfastes aujourd'hui sur nos comportements, nos décisions, notre relation aux autres, et notre communication au quotidien. Il est temps de revenir aux fondamentaux de l'estime de soi. Cette parabole ne dit pas que nous DEVONS devenir des aigles, des êtres supérieurs aux volailles. Au contraire de toute idée de compétition, elle affirme que nous avons tous la possibilité de changer notre vision de nous-mêmes, de découvrir notre vrai potentiel, et de décider d'aller vers nos vraies aspirations. J'attends vos réactions dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous voulez avoir les premières clés pour rétablir une relation OK-OK avec les autres, je me réjouis de vous retrouver pour le webinaire que je vais consacrer à ce sujet. Le lien est dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo. J'attends vos réactions.